Le nombre de millionnaires dans le monde a augmenté de 5,2 millions de personnes en 2020 et dépasse désormais 56 millions de personnes au total. Autrement dit, 1% des adultes sur Terre sont devenus millionnaires pour la première fois en 2020. Alors, comment se fait-il que le nombre de millionnaires continue d'augmenter alors que nous sommes censés être en pleine période de crise Eh bien, lorsque c'est la crise, quelque part, c'est le boom économique ailleurs. Pendant que le petit investisseur français est frileux d'investir en France à cause des taxes, des changements répétitifs, de fiscalité des prix trop élevés, du risque de surendettement, des incertitudes quant à l'avenir et des loyers impayés. D'autres ont compris qu'il est encore possible de s'enrichir grâce à l'immobilier, mais pas n'importe où, et qu'il est possible de sécuriser et diversifier leur patrimoine légalement, de trouver le nouvel Eldorado immobilier sans trop d'efforts, de payer moins de taxes grâce à différentes fiscalités locales à l'étranger, d'accéder à des meilleures rentabilités, de générer d'énormes plus-values et d'étoffer un patrimoine familial imposant pour préparer son avenir hors des sentiers battus. Bonjour, je suis Romain, le fondateur de Life Invest et j'accompagne les personnes à investir dans l'immobilier à l'étranger avec succès depuis 2013. Vous pouvez aller sur mon site web et sur ma chaîne YouTube pour voir des dizaines de témoignages clients satisfaits. Où en êtes-vous par rapport à cette situation-là Est-ce que vous avez le sentiment d'être surexposé avec tous vos œufs dans le même panier Est-ce que l'investissement à l'étranger est un sujet vague pour vous vous ne savez pas où se trouvent les affaires en or et ne savez pas comment être dans la légalité et déceler les arnaques Est-ce que vous êtes épuisé après une longue journée de travail avec pour seule envie de vous relaxer plutôt que de scruter le web à la recherche d'opportunités D'ailleurs, arrêtez de regarder cette vidéo hein, si vous faites partie des personnes qui se résignent à miser uniquement sur la stratégie du déficit foncier, c'est-à-dire investir dans une ville de seconde zone, faire sans visite des travaux et des schémas de location complexes pour espérer une rentabilité plus élevée que la moyenne, quitte à sacrifier le potentiel de plus-value et perdre un temps fou. Ou pire encore, vous considérez investir dans un dispositif de défiscalisation invendable à la demande locative, mal étudié pour finir dans une émission TV d'investigation du type les nouvelles arnaques de l'immobilier. Ou vous continuez d'investir dans un pays au bord de la faillite avec la mort à l'âme quitte à devenir une vache à lait pour financer le haut train de vie des bureaucrates qui vous empoisonnent la vie avec la chasse aux profits immobiliers et les réformes qui vous pantonnent. Ou bien faites-vous partie de ceux qui ne savent pas tout sur tout et qui sont ouverts à la possibilité de trouver la pépite à l'étranger et de se constituer un empire immobilier rapidement Si c'est le cas, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'au bout puisque je vais partager avec toi une stratégie unique au monde que j'ai mis plus de quatre ans à développer et je me permets de te tutoyer aujourd'hui parce que tu as décidé d'accéder à des informations privilégiées qui vont te permettre d'investir comme ceux qui réussissent dans l'immobilier. Avant cela, voyons pourquoi la plupart des gens pensent que l'immobilier à l'étranger n'est pas réellement fait pour eux et pourquoi ils se trompent complètement. Pour commencer, il faut réaliser un réel travail pédagogique. Je vais t'enseigner à faire évoluer ton état d'esprit, tes croyances, pour que tu puisses envisager la possibilité de libérer ton patrimoine et de sécuriser tes avoirs à l'étranger, pour sortir une partie de ton patrimoine sans payer d'impôts à certaines conditions si c'est bien fait et percevoir des revenus depuis d'autres pays et te protéger en temps de crise sans que ce soit ni trop compliqué ou dangereux ou que ça ne te coûte un bras. Et ensuite il faut accéder aux bonnes informations au bon moment et je te comprends, tu hein, t'as pas nécessairement le temps euh, après une longue journée de boulot de scruter internet euh, à la recherche de l'opportunité, tu as envie de te détendre plutôt que de dépenser une énergie folle à, à chercher à éplucher le web pour trouver les informations auxquelles j'ai eu accès et qui sont vraiment indispensables pour réaliser de grosses plus-values à l'étranger. Et c'est difficile en tant qu'investisseur particulier français de trouver les opportunités à l'international hein, lorsqu'on n'est pas initié, surtout avec des marchés qui évoluent en permanence, de nouvelles règles à respecter, de nouveaux pièges à déceler et un timing précis à respecter. Je vais donc t'apprendre à mon niveau, avec les connaissances que j'ai pu réunir en m'entourant d'experts et en développant moi-même cette expertise, les méthodes que la crème des investisseurs emploie pour se démarquer et faire des économies grâce à une fiscalité plus avantageuse à l'étranger. Je vais te montrer qu'en plus d'être accessible, c'est ultra rentable. Enfin, il faut passer au-delà du climat de peur généralisé. En effet, je vois souvent passer des personnes qui ont perdu de l'argent dans l'immobilier à l'étranger ou bien qui ont une personne dans leur réseau qui a raté son investissement, comme par exemple en Hongrie à cause de la volatilité des taux de change, en Allemagne, là où l'immobilier locatif est secoué par des mesures drastiques contre les propriétaires, en Espagne à cause des scandales des terrains non constructibles, ou bien encore aux USA, là où les intermédiaires coûteux et les lois constitutionnelles américaines peuvent torpiller la rentabilité, ou bien encore au Maroc où il est quasi impossible de sortir l'argent du pays, dans les dom-toms où il est difficile d'assurer les biens à cause de conditions cycloniques, ou encore... En Thaïlande, en Indonésie, où il est impossible de détenir un bien à vie pour le transmettre à ses enfants. Du coup, tout le monde a peur. Ils sont doublement résignés et ne veulent plus du tout investir à l'étranger, quitte à passer à côté de milliers d'euros de loyer, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de plus-value. Heureusement, c'est ceux qui prennent la décision de s'informer, qui passent à l'action, là où les prix de l'immobilier sont en train de flamber, qui s'enrichissent en un temps record. Je te parle de tout ça parce que moi-même, j'avais ces obstacles quand je voulais sécuriser mon patrimoine et trouver un relais de croissance à l'étranger, en fait, pour sortir de cette boucle infernale, où j'allais finir par me dire « rien ne sert d'investir et d'étoffer mon patrimoine, puisque de toute façon, je vais me faire torpiller par les impôts ». Si tu es resté jusqu'ici et que tu te reconnais probablement dans un de ces scénarios, eh bien, je vais partager avec toi une stratégie d'investissement que j'ai mis des années à développer, une stratégie internationale unique au monde qui va te permettre de construire un empire immobilier à l'abri des regards indiscrets dans un pays en plein boom économique de manière 100% légale et sécurisée. Et si tu décides de poursuivre ce travail avec moi et notre équipe, tu vas découvrir le potentiel énorme du nouvel Eldorado de l'immobilier. Et ça va peut-être te surprendre car au départ, je pensais rentabilité, rentabilité, rentabilité. Donc j'ai commencé par chercher sur le marché asiatique où les prix de l'immobilier pouvaient prendre plus de 20% en une année. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un risque important lié à la différence culturelle aux risques géostratégiques et géopolitiques entre l'Asie et l'Europe donc euh, ça m'inquiétait et bah, je me suis mis en recherche euh, d'une solution plus long terme, pérenne, euh, à proximité et c'est pour ça que je me suis euh, lancé sur un tour européen et c'est comme ça que j'ai trouvé une pépite en 2017, l'Estonie que j'aime appeler la Silicon Valley de l'Union européenne, un pays où il est possible d'avoir ses différents piliers de vie en équilibre parfait notamment en termes de sécurité Puisque l'Estonie est un pays solvable qui détient le meilleur ratio d'endettement par rapport au PIB d'Europe grâce à des dépenses publiques saines et des politiques budgétaires maîtrisées. En termes d'investissement aussi, puisque l'Estonie a la plus forte augmentation des prix au mètre carré d'Europe ces dix dernières années avec une plus-value constatée entre 2010 et 2020 de plus 105% et les prix du mètre carré locatif qui ont augmenté de 136% sur la même période. En termes de fiscalité aussi, puisque l'Estonie détient le régime fiscal le plus compétitif des pays de l'OCDE. Aucune taxe d'habitation, ni d'impôt sur la fortune, pas de frais de succession, bref. Il existe aussi une exonération totale sur l'impôt des sociétés pour ceux qui s'expatrient en Estonie. En termes de qualité de vie aussi, puisqu'il est possible d'établir sa résidence fiscale en Estonie en moins d'un mois pour augmenter son pouvoir d'achat, et profiter d'un réseau d'expatriés francophones soudés à l'étranger. Et c'est ainsi qu'en 2018, j'ai réalisé mon premier achat immobilier en Estonie. J'étais très heureux du coup des performances de mon investissement à Tallinn, hein, la capitale de l'Estonie, et du processus d'achat rapide des frais de notaire anecdotiques et la sécurité d'une transaction en euros sans surprise sur les taux de change. Et c'est pour ça que le bouche à oreille s'est constitué, s'est fait rapidement. Un réseau de clients est venu à moi pour me demander de l'aider à faire la même chose. Et c'est comme ça que j'ai réalisé l'opportunité et que des vies changeaient grâce à notre accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai créé Life Invest. Et c'est avant tout mon histoire personnelle, comme tu l'auras compris. Je suis passé par les mêmes peurs, les mêmes questionnements que tu peux peut-être vivre aujourd'hui pour sécuriser et développer ton patrimoine à l'international. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que Life Invest a accompagné plusieurs centaines de clients et facilité plus d'un million d'euros d'investissements transfrontaliers, hein, principalement la France, vers les Sony. Et les clients d'ailleurs qui nous ont fait confiance en suivant la formation d'experts que je te propose aujourd'hui ont tout de suite eu accès à l'information qui leur ont permis de déverrouiller les peurs et d'ouvrir le champ des possibles, de déceler les marchés ultra dynamiques à l'étranger au bon moment grâce aux bonnes informations pour saisir les meilleures opportunités, de profiter de prix au mètre carré moins élevés hein, parce que par exemple en, en France avec 200 000 euros vous pouvez vous acheter un studio de 22 mètres carrés à Paris, contre un appartement neuf de trois pièces de 68 mètres carrés à Tallinn, le cœur de l'Estonie. Et ça leur permet aussi de prendre un avantage concurrentiel grâce à la flambée des prix et à des rendements ultra compétitifs, de rejoindre le club en passant des privilégiés, des investisseurs qui cartonnent à l'étranger et qui peuvent trouver leur pied à terre à l'étranger ou leur nouvelle résidence principale dans le cadre d'une expatriation. Bref, ça leur permet de préparer leur avenir en liant l'utile et l'agréable il y a beaucoup de choses dont j'aimerais te parler dans cette vidéo et qui sont dans la formation Life Invest Heritage, le nouvel Eldorado de l'immobilier qui vont te permettre d'atteindre des résultats concrets pour construire et développer un patrimoine invulnérable là où tu n'auras jamais pensé investir et qui te surprendront si tu fais le choix de passer à l'action. Tu auras immédiatement accès à une série de vidéos inédites qui vont te transmettre la méthode à suivre pour réussir son investissement à l'étranger, la présentation détaillée de l'Estonie et des caractéristiques clés l'analyse exacte du marché immobilier en Estonie pour comprendre où investir exactement, quels sont les types de biens à favoriser, les stratégies aussi qui vont me permettre de réaliser des plus-values doubles qu'en France, 4,7% de moyenne en 2019 contre 10% en Estonie, toutes les informations à connaître pour acheter en toute sécurité, en toute légalité, quels sont les délais de vente moyens comment faire une proposition d'achat et obtenir un accord, quel notaire contacter ou solliciter un emprunt Comment signer un contrat de location pour être conforme Les pièges à éviter et un module dédié à la fiscalité Tu verras qu'il est possible de faire beaucoup d'économies en investissant en Estonie, grâce notamment à des frais de notaire réduits. 0,5% compte 500 euros de frais de notaire pour un investissement de 100 000 euros, contre au moins 7 000 euros de frais de notaire pour le montant équivalent en France. Tu profiteras aussi de revenus locatifs soumis à un taux fixe d'imposition de 20% grâce à l'existence de la convention fiscale de non double imposition entre la France et l'Estonie. Absence de taxe d'habitation, bref, tu l'auras compris. Tu auras aussi accès à un système favorable aux propriétaires, hein, puisque tu vas pouvoir accéder à un historique du comportement bancaire des locataires pour bien les sélectionner et tu profiteras d'une procédure d'expulsion allégée en 3 mois en cas de loyer impayé. Et en option, tu auras la possibilité d'appliquer la stratégie par notre cabinet, la recherche d'un bien rentable, à l'organisation de la signature chez le notaire, l'aménagement du bien, en passant par la recherche d'un locataire, la gestion des contrats, jusqu'à la revente en cas de besoin si vous souhaitez gagner du temps. Le tout hein, pour un pourcentage du montant investi. Même si en suivant cette formation, tu auras tous les éléments nécessaires pour être autonome et réussir ton investissement par toi-même en Estonie. Et c'est pour ça que je te le répète, si tu veux te démarquer du petit investisseur français et te protéger en cas de crise hein, grâce à tes investissements à l'étranger, continue cette vidéo. Mais si tu es heureux d'être la mamelle fiscale d'un pays en effondrement qui vit sur ton dos, eh bien il est encore temps d'arrêter cette vidéo. Hein. Et pour les autres, je vous invite à continuer naturellement. En toute transparence, je lance cette formation dans un élan de générosité et de partage. Life Invest Heritage a une valeur réelle de 397 euros, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je la propose à 37 euros, soit 10% de sa valeur réelle. Par contre, hein, attention, pour assurer un niveau de support client élevé, ben on réserve le nombre de places disponibles pour cette formation à 10 personnes par jour. Et je fais aussi ça pour t'aider à prendre une décision maintenant, avant le matraquage fiscal imminent. Aussi, on va t'offrir une alerte immobilière que tu vas recevoir chaque mois. Et je vais partager avec toi les meilleures opportunités d'investissement à l'étranger club deal immobilier, plateforme de prêts participatif, même des annonces non publiques de biens à la vente. Alors à ce prix, tu peux peut-être te dire que c'est une folie et tu as sûrement raison. Maintenant, ma mission c'est de démocratiser l'investissement à l'étranger et de transmettre à un grand nombre les solutions que je rêvais d'avoir personnellement il y a quelques années quand je me suis lancé. Et c'est aussi une façon pour moi de vous faire découvrir notre travail, de vous présenter le sérieux de ce qu'on propose et de vous offrir en option nos packages d'investissement clé en main avec en contrepartie une, un intéressement sur le volume investi. Et ce qui m'anime vraiment, c'est de pouvoir créer un écosystème accessible à tous, car le plus souvent, les opportunités d'investissement à l'étranger sont réservées à des groupes élitistes discrets, des ministres, des banquiers d'affaires, des diplomates qui font tout pour rester dans l'anonymat et garder leurs avantages concurrentiels secrets afin de prendre le dessus hein, sur l'investisseur lambda. Notre vision est complètement à l'opposé. Nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre cette information accessible à tous, puisqu'on pense qu'il est vital, plus que jamais, d'investir là où nous sommes en sécurité et de bien se situer sur la planète aujourd'hui. Notre but, in fine, c'est de couvrir tous les pays où les est judicieux d'investir et d'identifier les opportunités de création d'entreprises et d'investissement leader sur le marché. Il est aussi probable que la formation augmente de prix ou passe sur un modèle d'abonnement. À forfait payant chaque mois, puisque cette formation va évoluer et s'enrichir de nouveaux contenus. Mais si tu passes à l'action aujourd'hui, je vais t'offrir cette formation et je sais que ça peut paraître dingue, mais ce sera à 10% de son prix, soit 37 euros à payer en une seule fois avec accès à vie pour les 10 premières personnes qui rejoignent la formation aujourd'hui. Alors je sais que même à ce prix, tu peux te dire c'est de l'argent et bon, je te comprends, mais 37 euros. C'est même pas l'argent que tu dépenses pour un restaurant avec ton associé à broyer du noir et à te plaindre euh, qu'il est difficile d'investir sans euh, risque de se surendetter ou bien d'avoir euh, des loyers à payer ou de se faire allumer par les impôts. Encore une fois, bah, tu as le choix, soit tu prends les choses en main, hein, soit tu fais confiance à des politiciens qui sont incapables de faire ce qu'ils disent et pire encore, euh, de dire ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Donc quel est le coût de ne pas accéder au nouvel Eldorado immobilier, de ne pas sécuriser et diversifier son patrimoine, de risquer en somme un, un changement positif dans ta vie grâce à des investissements ultra-rentables et de grosses plus-values à l'étranger Quel est le coût à ne pas t'informer assez tôt et faire une mauvaise opération dans la hâte par manque de considération ou de connaissance Moi, cette formation, je l'ai créée en pensant aux Romains il y a quelques années qui stressaient de voir l'économie se vautrer de voir le système économique exploser et potentiellement tout perdre, mon capital, mon patrimoine et peut-être même ma liberté. Donc comme toi, peut-être aujourd'hui, tu rêves d'investir à l'étranger, mais tu ne passes pas l'action parce que tu manques de connaissances concernant les endroits où acheter, les opportunités les plus rentables, le mode de détention adapté, les formalités, les intermédiaires à choisir pour la négociation, la rédaction des contrats, les spécificités des contrats de location, la gestion locative, bref, la fiscalité... Euh, les différentes responsabilités légales, etc. Et c'est pour ça qu'on décortique tout dans la formation Life Invest Heritage euh, jusqu'aux impôts pour te permettre d'appuyer sur le bouton avec toutes les informations dont tu as besoin pour prendre une décision réfléchie et éclairée. Tu vas accéder à des informations indispensables qui vont faire que tu ne verras plus jamais ton patrimoine, ton argent et peut-être même ton temps de la même manière et, et qui vont peut-être t'amener à faire des choix qui vont faire que ta trajectoire de vie a changé. Donc, euh, je comprends que ça puisse te challenger, c'est ok, je t'invite à prendre une bonne respiration et que tu décides de nous rejoindre ou pas, hein. je respecterai ta décision puisque tu es la seule personne qui en paiera les conséquences malheureusement. Donc comment faire maintenant pour commencer Eh bien c'est très simple, arrête de vouloir chercher à tout faire par toi-même, euh, fais confiance à ceux qui l'ont fait avant toi et je peux être à tes côtés à travers une série de vidéos inédites et une liste d'opportunités très sur le volet qui arrive dans ta boîte mail chaque mois pour t'aider à trouver la pépite et réussir ton investissement à l'étranger. Mais attention, il ne faut pas traîner, car l'investissement international se démocratise rapidement et le stock de biens de qualité est extrêmement limité. Donc, tu peux continuer sur cette trajectoire-là où tu peux accéder à ces informations et potentiellement te mettre à l'abri grâce à cette solution qui n'est pas seulement inédite en France mais au monde. Alors il est temps pour toi d'agir maintenant car si tu fais partie des 10 heureuses personnes qui passent à l'action aujourd'hui, tu vas bénéficier de l'équation du succès pour investir à l'étranger, de l'analyse globale de l'opportunité de l'Estonie, de l'étude de cas Life Invest de 0 à 17 biens immobiliers à Tallinn en Estonie en un an avec les villes, les quartiers, les rues où nous avons investi et les partenaires avec qui nous travaillons. Tu vas accéder aux formalités officielles pour investir dans l'immobilier rentable en Estonie et pour obtenir un prêt immobilier à l'étranger. On va aussi t'expliquer quels sont les modes de détention adaptés pour investir à l'étranger, que ce soit en nom propre ou en société. On va aussi partager avec toi un délit d'initié 100% légal pour sortir jusqu'à 150 000 euros de patrimoine sans payer d'impôts, Ainsi que les pièges à éviter si tu es expatrié et que tu détiens un patrimoine immobilier pour éviter d'être requalifié. Donc si tu passes à l'action aujourd'hui, avant l'augmentation potentielle du prix de cette formation, eh bien je vais t'offrir trois cadeaux. Premièrement, tu seras abonné gratuitement et à vie à l'alerte privée Life Invest. Chaque mois, tu recevras dans ta boîte mail une ou des opportunités d'investissement au potentiel juteux pour toute personne qui souhaite réaliser des rentabilités supérieures et générer d'importantes plus-values à l'étranger. Secondement, nous t'offrons le pack démarrage signature digitale qui te permettra de signer des contrats à distance sans même te déplacer hein, grâce à l'Internet, acte authentique de vente, contrat de location, etc. Et enfin, tu auras accès illimité au groupe Life Invest, cercle d'entrepreneurs et d'investisseurs millionnaires vivant dans plus de 30 pays, idéal pour trouver des opportunités d'investissement et, et réseauter. Et bien sûr, tu auras accès à la formation 24 heures sur 24 à vie à partir de n'importe quel appareil avec toutes les mises à jour gratuitement. Heureusement qu'il existe aujourd'hui une solution simple, rapide et rentable comme Life Invest Heritage, que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour protéger ton patrimoine et développer ton empire immobilier en toute sécurité. On se retrouve de l'autre côté, je te remercie.